Hey, salut, avant de commencer cette vidéo, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait et surtout si tu as envie de soutenir mon travail, tu peux faire un don en bénéficiant de contrepartie le lien est dans la bio. Bonne vidéo à toi Soft Press, le principe c'est euh, qu'on va pas entrer en contact avec le receveur euh, sur les premiers pas le but c'est pas de le ralentir, en fait le but c'est de lui enlever des choix de tracé. parce que quand vous êtes en presse comme ça, quand on est en presse l'avantage c'est qu'on retire des possibilités de tracé viables à l'attaque euh, je vais être très fort sur tout ce qui est post. Parce que du coup je vais être, à je vais être placé à l'intérieur, donc quand le jeu va monter, je vais être sous la poste, je vais être très fort contre ça. Et le, le, la structure du jeu, la structure du football américain, qui veut qu'un lancer extérieur c'est difficile, donc parce que lancer ici, un la lancer qui est tout aussi compliqué que de lancer une sim. Sauf que ici, j'ai complété 20 yards, et puis si je lance là, j'en ai complété 5. Donc du coup, les lancers extérieurs sont durs à lancer, aussi parce que du coup, le, le, la défense a le temps de rallye, alors que la, la, sur le côté du jeu, la défense elle a le temps de se rabattre, alors qu'elle n'a pas le temps si le jeu est en profondeur. Donc du coup, en fait, quand on presse, on enlève à l'offense la possibilité de faire certains tracés. Et du coup, en fait, on va, on va, la, on va favoriser des tracés qui sont compliqués. Donc le, le premier tracé compliqué qu'on va favoriser, c'est la fade, qui a un tracé 50-50. Si le DB est au contact, c'est 50-50. Euh, une attaque, elle ne peut pas faire un match en essayant de lancer des lancers 50-50. Ce n'est pas possible pour elle. Par contre, l'autre lancé qu'elle va pouvoir faire, qui est très fort contre le, la presse, c'est quickslant. Et ça du coup, c'est un, un tracé qui est très fort. Par contre, vu qu'on est au contact, on va, ça va être un tracé probablement complété, mais pour 5 yards. Donc du coup, soit l'attaque, elle lance 5 yards, soit elle lance une fade. Donc un tracé 50-50, taux de complétion 20%. Et donc du coup, là on est dans quelque chose qui est intéressant pour à la fois la défense et pour le, pour le débit, parce que du coup on a rendu l'attaque prévisible. Et le fait d'être prévisible, bah, du coup ça nous, ça nous allège mentalement et ça nous allège techniquement, euh, moins de choses à penser, et euh, du coup c est, c est tout, tout est plus simple. L'autre tracé qui, est, qui, est, qui se fait beaucoup contre un corner press, c'est comeback, comeback route, donc du coup ben on va monter je sais pas à 10-12 yards à peu près et hop on va revenir ici sur l'exté et là, du coup en fait c'est très compliqué à défendre parce que la balle va être lancée avec cet angle là au lieu d'être lancée avec cet angle là sur la fade et juste cette petite différence d'angle fait que quand vous vous êtes ici c'est plus compliqué de rallye là que de rallye à la fade en fait voilà donc ça c'est pour la soft press.